Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour vous annoncer un changement de style par rapport à la chaîne. En fait, avant, c'était très euh, contrôlé, je faisais super attention à ce que je disais. Euh, c'était des vidéos qui me demandaient énormément de temps. Ce qui explique que euh, si je regarde les dernières, elles ont été... Bon, j'ai fait une petite bande-annonce euh, de 40 secondes il y a 6 mois, euh, une petite présentation d'un de mes bouquins. Mais euh, sinon, mes derniers enregistrements datent il y a 5 ans, 6 ans et 8 ans vous dit à quel point c'était fréquent comme enregistrement et il y a une raison à ça il y en a même plusieurs c'est que euh, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je tombais dans un des pièges je vous en parlerai dans une autre vidéo euh, parce que le perfectionnisme on le considère souvent comme un défaut de cd euh, mais en fait c'est vraiment gênant euh, et donc j'ai beaucoup travaillé euh, dessus j'avais fait une petite rechute avec, euh, avec le covid euh, bah, parce que comme de nombreuses personnes euh, ça a été une période difficile et euh, là je me dis qu'il est temps euh, de changer euh, et j'espère pour euh, le mieux. Alors pourquoi changer Déjà parce que je considère que la créativité c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie, euh, c'est quelque chose qu'il faut stimuler, qu'il faut entretenir, et qui va nous permettre derrière de trouver des solutions à nos problèmes de manière beaucoup plus facile, de nous ressourcer, de nous faire du bien, se faire plaisir tout simplement. Et euh, c'est dommage qu'on mette ça dans une part euh, très éloignée, très séparée de la psycho ou du bien-être ou du développement perso. Euh, et puis... Une autre raison, c'est que ça fait des années et des années que je profite des vidéos euh, de scrap, de carterie, de planning, de peinture, d'aquarelle, de colorisation, et euh, tout en restant cachée tranquillement dans l'ombre. Euh, et j'ai vraiment envie de remercier en fait euh, ces scrapeuses, ces planeuses qui m'ont, sans le savoir, beaucoup, beaucoup offert toutes ces années. Il y en a une euh, que je voulais particulièrement remercier. Remer Particulièrement remercier, c'est euh, Galadriel. Euh, donc en fait, son sa chaîne c'est Fleurs d'Esprit. Euh, là, je suis allée regarder c'est Fleurs d'Esprit 2.0. Je vous mettrai le lien en barre info. Hop, je crois que c'est comme ça qu'on fait sur les vidéos. Et euh, quand, euh, bah, comme tout le monde, j'ai eu des périodes difficiles euh, et tout ça. Et quand c'était. Euh, quand j'avais. Triste, bougon. Euh, euh, j'avais envie de rien, pas forcément l'énergie, et eh ben souvent je me suis binge watchée. <rire> J'ai regardé plusieurs de ces vidéos à la suite parce que je trouve qu'elle dégage quelque chose de très lumineux, de bienveillant, de gentil. Des fois j'aimais même pas particulièrement le, le, le thème ou alors le, le, le style, comme quand c'est vintage, mais rien que d'entendre sa voix et, euh, et de sentir. Euh, sa bienveillance, ça me faisait du bien. Euh, donc là, voilà, aujourd'hui, je voudrais la remercier. Et c'est pas la seule. Euh, malheureusement, je pas une accès en plein de main, donc je me souviens plus euh, euh, trop de toutes les vidéos que j'ai pu regarder. Mais il y a vraiment une grosse, grosse communauté sur YouTube de femmes très créatives, très bienveillantes, très lumineuses. Et euh, c'est un merci global aussi que je voudrais euh, leur dire. Merci même si on ne vous le dit pas toujours et qu'on reste en euh, Par rapport au perfectionnisme, euh, comme je vous le disais, je referai sûrement une vidéo à part dessus, pour aussi euh, vous filer quelques tuyaux qui ont bien marché avec moi. Il euh, y a eu un petit trébuchage ces dernières années, parce que j'ai passé un master, j'ai bossé très dur. Euh, et en fait mon problème du perfectionnisme n'est lié qu'à la sphère professionnelle c'est à dire que quand je suis en créativité je m'en fous que ce soit baveux, moche, tout ça c'est pas très grave il ouais, y en a quand même un petit peu mais c'est pas très grave par contre je m'en demande vraiment vraiment trop dans la sphère professionnelle et j'ai du mal à freiner, à ralentir et à arrêter de travailler euh, même quand il y en a besoin, même le week-end et c'est pas bon donc euh, j'ai réussi à limiter la casse, à trouver pas mal d'astuces pour améliorer les choses et encore du boulot <rire> Je vous ferai partager euh, déjà ce que j'ai trouvé. Euh, par rapport au perfectionnisme, il y a des choses aussi, quand on se lance dans les vidéos et qu'on est une femme, qui sont particulièrement difficiles, notamment quand on est une femme grosse, avec un visage poilu, asymétrique, euh, <rire> etc. Euh, et là, c'est un de mes grands défis de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que je suis 100% sur maquillage. Ça se voit pas forcément sur les autres vidéos, mais j'étais toujours maquillée, euh, si possible nude. Euh, cacher les plaques rouges, les imperfections de la peau, tout ça. Et euh, le problème, c'est qu'au final, on est toujours dans ce schéma euh, de représenter qu'un type de femme. Et quand on n'est pas dans ce type-là, on auto-censure. Parce que justement, on sait qu'on ne correspond pas à ce qui est euh, vu et a priori attendu. Euh, donc c'était aussi un, un défi personnel et féministe euh, de faire ces vidéos euh, au naturel, euh, dans toute mon imperfection. <rire> euh, dans les machins aussi, euh, voilà mon truc de note. Donc euh, c'est gribouillé, c'est que ça. D'habitude c'est dactylographié, répéter, répéter, répéter, répéter hors caméra. Enregistrer plusieurs fois, euh, et c'est pas du tout avec des E et des trucs comme ça. Et donc on arrive au plus gros défi, c'est faire une seule prise avec juste euh, un brouillon et accepter que ce soit très imparfait. Euh, J'essaierai quand même de faire mieux les prochaines fois, <rire> mais quand même. Euh, quelque part, euh, c'est aussi un moyen pour moi d'être en congruence avec mes valeurs, en accord, et de transmettre euh, pleinement ce message que c'est ok d'être soi. C'est vraiment... Euh... Une valeur très importante pour moi de vous dire euh, vous êtes bien comme vous êtes, euh, on s'en fout que ça ne répond pas euh, aux critères habituels, euh, que ce soit pas ce qui est valorisé dans les médias. Euh, vous avez le droit d'être vous, vous avez le droit de vous montrer en étant vous, si vous bégayez, que vous ne trouvez plus vos mots, que vous collez des E, euh, euh, je sais pas quoi, c'est ok aussi. Euh, tiens, en blanc, <rire> par exemple, euh, c'est ok d'être soi. -même. Alors, pour les thématiques, je ferai toujours, je pense, des vidéos. Enfin, je fais toujours de la dernière d'il y a 5-8 ans. Je referai, j'espère, <rire> des vidéos de relaxation. Euh, mais je vais aussi ajouter plus de vidéos euh, de psycho, de sociaux général. Et euh, surtout, surtout, ce qui m'intéresse de développer, c'est les loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Enfin, ceux que je pratique. Hein. <rire> Donc, scrapbooking. Euh, Carterie, truc qu'on ne fait pas des masses, c'est dommage, on a perdu pas mal le lien avec le papier. Euh, l'aquarelle, alors ce n'est pas les aquarelles tableaux très esthétiques et très réussi comme on peut voir, c'est plutôt euh, l'aquarelle colorisation de euh, J'aime beaucoup jouer sur des petits formats, je suis plus à avec les petites tailles. Euh, et puis je ne sais pas dessiner, j'ai essayé plusieurs fois d'apprendre et ça ne me convient pas bien. Donc euh, je me suis mis au doodling, qui me convient beaucoup plus, donc par exemple ça c'est aussi des choses que je pourrais vous proposer. Le doodling pour les personnes euh, dyspraxiques, très maladroites, euh, qui ont beaucoup de mal avec leurs mains, <rire> donc les versions ultra simples. Euh, et puis de la planification euh, planeur, des codes planeurs, d'agenda, euh, tout ce genre de choses qui touchent euh, surtout à la papeterie. Euh, donc surtout, bah, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, et aussi ce que vous aimeriez voir, parce que j'ai pas mal de cordes à mon arc en termes de loisirs créatifs. Euh... À... Au plaisir et bonne journée